What's j'en ai j'espère que vous allez bien On se retrouve du premier robinet de personne. Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, encore une vidéo sur qu SkillPP que je sais que vous les adorez. Et pour celle-ci, les amis, j'espère que si vous aimez la vidéo, vous mettez un pouce bleu que les autres vidéos là, Et 300 pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Donc avant de liker euh, la vidéo, regarde bien sûr. Mais sinon, tu peux liker direct, je sais que tu vas aimer la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer trois techniques euh, que moi, je trouve les meilleures pour avoir des bases euh, non claim euh, mais cachées. Donc... Il y a juste un truc à, à savoir, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font des bases dans des arbres, mais euh, il y a des packs de textures qui sont euh, capables de euh, faire en sorte que les, euh, les feuilles soient invisibles dont le pack de hitwix donc le pack de Itwix, les feuilles sont invisibles. Donc il faut faire attention à ça. Euh, j'ai regardé quelques packs de textures, etc. Et c'est pas le seul, il y en a plusieurs qui font ça. Donc faites attention si vous voulez faire une base dans la, dans la jungle. Mais moi, c'est vraiment pas ce que je veux vous montrer aujourd'hui. C'est vraiment trois types de bases qu'on voit pas nécessairement souvent, mais qui est une bonne euh, façon. Donc, comme vous pouvez voir, je suis dans un biome euh, glace. Donc c'est un biome Packed Ice. Et dans ce biome, j'ai décidé que tout en haut, euh, on met des coffres En fait, je vais vous dire la vérité C'est pas moi qui a fait ça, c'est un abonné Mais j'ai trouvé que c'était une très bonne façon de le faire Donc je vais vous la montrer Donc en fait, comment on, on fait ça vous trouvez un iceberg qui est quand même assez haut Donc comme vous allez voir dans les, la plupart des billons de paquet Ice Il y a des icebergs super hauts et d'autres super bas Celui-ci était super haut Donc qu'est-ce qu qu que l'abonné a fait C'est qu'il a monté avec des blocs de terre Il a ensuite posé trois coffres Il a rebouché, il a fait des plateformes autour comme ça Pour pouvoir faire genre que c'était un vrai Et... Il a mis un set ici pour pouvoir toujours avoir accès à sa, à sa base. Donc ça, c'est une super de bonne base, super bien cachée. Mais, bien entendu, les amis, il faut faire très, très, très attention. Parce que ce type de base-là, je vais faire... te faire un kit. J'ai pas un kit ou quelque chose que je peux descendre. ce oh, kit, euh, skill friend. Donc, il faut faire très attention avec ce style de base-là. Parce que les personnes, ou les gens plutôt, ils peuvent essayer de miner les... Euh, euh, les trucs la plupart du temps comme vous voyez les gens vont miner le bas ils vont dire oh on s'en fout du haut ils vont miner le bas ils s'en fout du haut mais vous pouvez aussi les cacher dans le bas mais c'est plus risqué donc vous pourrez par exemple faire ça ici foutre votre coffre par exemple dans celui-là foutre un coffre dans celui-là et en gros cette ombre ici à côté tu vois cette ombre paquette par exemple et puis là vous en avez dans plusieurs trucs par exemple faut toujours avoir de la paquette de rechange pour euh, boucher parce que à moins que vous ayez une silk touch la paquette ne se récupère pas euh, à la main elle brise donc comme vous voyez il y en a plein donc on pourrait en mettre un autre ici mais, c'est mieux de le faire dans ceux qui sont plus gros. Comme j'ai dit, dans ce genre de truc là, c'est long, c'est gros. Il y en a plein des comme ça, hein, les amis. Inquiétez-vous pas, il y en a vraiment plein des gros comme ça. Euh, c'est juste que là, on est dans un petit paquet d'ice. Mais, si on tourne dans des gros baillons de paquet d'ice, de vous allez voir, il y en a plein des gros, des énormes, qui sont vraiment faits comme ça. C'est vraiment fait comme ça. Hein. C'est pas l'abonné qui a fait ça, l'abonné a juste fait les trucs 3 trop, trop, trucs en haut. Euh, des trois blocs que vous voyez qui dépassent, donc ça c'est vraiment une des meilleures bases à faire pour euh, cacher son stuff, et je vous reprends maintenant avec euh, la deuxième, du moins, je vais essayer de trouver un endroit pour pouvoir vous montrer la deuxième, parce que la deuxième c'est une base encore plus difficile à trouver, à tout de suite. Ma deuxième technique les amis, c'est dans un biome comme ceci, comme vous voyez, il y a souvent des, bi des biomes comme ça, avec des arbres un peu chelous, euh, qu'est-ce qui est bien à faire en fait c'est de cacher le coffre un peu n'importe où dans le coffre, dans les airs je veux dire Donc par exemple là j'ai pas de hache ou quoi mais ce que j'aime bien faire moi c'est cacher par exemple le coffre juste ici Genre je cache le truc genre par exemple juste là et ensuite qu'est-ce que je fais c'est que j'entoure de blocs comme ça euh, autour du coffre Comme ça tu mets un autre bloc là tu sais, tu les mets bien placés pour pas que ça paraisse trop Mais ce genre de biome là c'est un biome cancer parce que euh, déjà de 1 on perd énormément d'fps quand on est dedans a cause de toutes les feuilles et tout, ça c'est un des biomes qui fait le plus like sur tout Minecraft, et de plus... Il y a personne qui aime cette couleur de bois là. Genre, tous les gens, ils préfèrent le bois d'hiver, ce bois normal. Donc, personne va nécessairement rechercher à, euh, dans les arbres comme ça. Même vous pourriez transformer des arbres et en faire des plus gros. Et je pense que personne va remarquer que vous avez fait ça. Personnellement, j'ai déjà vu des bases comme ça. Euh, impossible à trouver. Je savais même pas. Il y a quelqu'un qui m'avait dans sa base dans ce biome là. Jamais j'ai été capable de voir, à part quand il m'a montré c'était où. Donc, euh, ça, ça peut être une bonne solution de faire un genre de biome là. Ici, si, hey, si vous voulez vraiment tester votre chance... Je vous conseille de le faire dans les arbres au-dessus, dans les feuilles au-dessus, mais comme je vous l'ai dit juste avant, le problème avec ce genre de feuilles-là, c'est qu'ils sont, euh, dans plusieurs packs de textures sur Skid PP, ils sont invisibles, donc votre base serait trouvable. Mais normalement, qu'est-ce que les gens aiment bien faire S'ils se mettent sur le dessus de l'herbe, ici... 4 coffres et reboucher avec de l'herbe comme ça. Après, comme j'ai dit, il y a des packs de textures qui sont euh, les feuilles sont invisibles, mais faut faire attention quand on fait des bases dans les arbres. Mais ce biome là reste quand même le meilleur pour faire une base dans les arbres. Parce que <rire> si vous vous souvenez, sur une des, euh, des anciennes versions, je me promenais dans ces biomes là et je trouvais plein de skybase euh, plein de bases comme ça dans les, euh, dans les arbres. Donc il euh, y a une des vidéos, je sais pas si je vais être capable de la retrouver, mais il y a une vidéo dans, dans une demi-video, une séquence en V6, je crois. C'est ce qu'on faisait, on se promenait sur le toit des arbres et on cherchait des bases et il y en avait on en avait trouvé quand même 2 ou 3 dans une séquence. Donc, c'était vraiment plutôt intéressant. Donc, faites attention si vous faites ça, les amis. Et maintenant, euh, ben, sinon, vous faites ma technique dans l'herbe, dans l'arbre, je veux dire. Ou même, qu'est-ce que vous pourriez faire, en fait? Qu'est-ce qui est encore plus intelligent? Oh, il y a une faction ici. Mais qu'est-ce que vous pourriez faire? Je viens d'y penser, mais en fait, vous cassez la terre qu'il y a ici. Et vous le mettez en dessous de l'arbre. Les carcasses en dessous de l'arbre. Genre, ça, ça peut être vraiment une bonne, bonne, bonne solution. Mais encore là, c'est risqué. Mais, c'est une putain de bonne solution pour pas se faire trouver. Je vous reprends avec la dernière et seule et meilleure technique pour pas se faire trouver. Le dernier endroit, celui que j'utilisais pour toutes les anciennes versions, les amis, c'est une petite montagne toute conne comme celle-ci que vous réarrangez à votre façon. Donc là, ce n'est pas le meilleur exemple, mais parfois, vous allez voir dans Minecraft, il y a des petites montagnes, genre comme par exemple celle-ci. Regardez, par exemple, comme celle-ci ici, euh, celle-là, vous voyez, une petite montagne comme ça, un petit truc comme ça, un peu fucké, vous agrandissez en mettant des blocs de stone. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites votre base là-dessus. Il n'y a personne, personne qui va suscepter qu'il y a une base là-dedans, les amis. Avouez, quand même. Il n'y a personne, personne qui va suscepter que dans ce biome-là, ça ici, à l'intérieur de ça, il y a des coffres. Personne va trouver qu'il y a... Attends, je vais y aller pour vous montrer... Mais c'est sûr qu'il n'y a personne qui va susceptiquer ça Moi, c'est ce que j'avais fait avec Oxytech. Si vous vous souvenez, avant, je jouais avec Oxytech. Et qu'est-ce qu'on faisait Je vais vous montrer exactement ce qu'on faisait On minait dans un truc comme ça Qu'est-ce qu'on faisait C'est qu'on minait dans les, ext dans, les, dans les rebords Donc par exemple, comme ça euh, Ok, non, celui-là, on ne pouvait pas par exemple, donc là on rebouchait avec la stone, j'ai pas de stone sur moi. Ici, ici on peut descendre de 1, ici on peut descendre de 1. Ici, est-ce qu'on peut mettre un coffre Ouais. Donc là, est-ce qu'on peut miner Non. Donc là, ici on va rajouter un bloc de stone pour qu'on puisse rajouter un coffre. Ici, on va faire la même chose. Donc ici, on va rajouter deux blocs de stone. Un bloc de stone là pour faire rajouter les coffres. Et qu'est-ce qu'on faisait C'était tout... Tellement simple les amis, c'est ça qu'on faisait en fait. Ici on peut leur rajouter un coffre. Ici on peut rajouter un autre coffre. Là il faut casser ça parce que vu qu'on met des coffres là, est-ce qu'on peut éloigner là Oui on peut éloigner. Donc on peut mettre un coffre là ici en plus. Un autre coffre ici en plus. Et là ça nous fait quand même une BP avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et normalement on peut même mettre des coffres au sol. 9, 10. Ici on peut mettre 11, 12, euh, 11, 11, 12, 13, 14. 14 coffres dans cette base là. Et si vous voulez vraiment pousser votre chance, vous pouvez en rajouter encore. Euh, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Vous pouvez faire un BP avec 20 coffres Qui sera quasiment introuvable Ok, Je vais vous montrer, on rebouche Imaginez que tout ça c'est de la stomp Il y a personne les amis qui va penser que votre base est là-dedans Mais vraiment, Et vous allez avoir une base sécurisée Cachée avec, euh, avec 20 coffres Et quest ce qui est super intéressant avec cette base là C'est que vu qu'elle est à la surface C'est impossible de l'avoir avec un bug d'extrait Donc ça c'est le genre de, de, de base que je faisait à la version euh, 6 ou 7 avec Oxatex si vous vous souvenez, dédicace à lui d'ailleurs, mais c'est avec, ce, avec lui qu'on faisait ce genre de base là, et si jamais vous vous trouvez une montagne qui est collée à la, à, au dessus, okay, par exemple la montagne elle est plus comme, il euh, n'y a pas de montagne vraiment, ah oh, par exemple celle là, ok, donc on va aller par ici, euh, c'est là, c'est une bonne montagne, mais par exemple, c'est que les gens ils vont beaucoup suscepter qu'il y a des coffres dedans, vu que maintenant tout le monde connaît les bases de montagne. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour pas que la base de montagne soit trouvable Parce qu'il y, y a des gens qui vont faire des blocs extraits dans les montagnes. Vous faites un, vous faites un lac d'eau ou un lac de lave euh, juste au-dessus, euh, juste en dessous de votre base. Comme ça, les gens, quand ils font le bloc d'extrait, ils voient un lac de lave, ils voient pas vraiment qu'il y a des coffres au-dessus ou même une BP au-dessus. Donc, ça, c'est vraiment une situation. Comme vous voyez. Personne va penser, bon, imaginez que c'est de la stone quand même, parce que, là, vous savez que là, on voit la cobble et tout, mais imaginez que c'est de la stone, les amis, il y a personne dans tout le savoir qui va savoir que là, il y a une base. Vraiment, personne. Les gens vont penser à côté, ils vont se dire, ok, oh, ben, what the fuck, la génération de Mac, map, elle est bizarre, les gens, c'est la plupart du temps, ce ils c'est ce qu'ils vont dire. Et vous l'avez vu, c'est pas moi qui ai créé ça, c'était vraiment fait comme ça. Ensuite, il y en a d'autres endroits comme ça, je suis sûr qu'on peut en trouver, mais c'est souvent les biomes comme ceci. Les biomes, euh, c'est quoi le nom de ce biome-là? C'est Extreme Hills. Donc, dans les biomes extrêmes, j'ai souvent les montagnes un peu fuckées. Puis, comme par exemple, regardez, il y a des blocs qui flottent là. Pourquoi On sait pas. Mais vous pouvez agrandir le truc qui flotte, puis mettre des coffres dedans, vous voyez. Et les gens, ils vont dire, oh, bah, c'est un bug de génération. Donc, voilà. C'était mes trois techniques, les amis, pour faire des coffres sécu. La meilleure, c'est bien sûr la dernière. La première aussi, c'est une bonne. Euh... C'est une bonne technique, mais aussi, je vais juste vous donner un petit, euh, un, petit, un petit bonus en fait. Parce que moi, je voulais vous la montrer, mais malheureusement, j'ai pas les droppeurs pour le faire. Mais si vous voulez faire une base droppeur, c'est très très très simple. Vous allez proche de la bedrock dans la stone, vous faites euh, un trou collé, à la, euh, collé au. Comment j'appelle ça? Collé au. Euh, à la bedrock, le plus bas possible, et vous mettez des droppers, et vous rebouchez avec de la stone, et puis le trou, le tour est joué, les gens vont pas voir les droppeurs dans le bug X-ray, donc si jamais vous voulez vraiment faire ça, c'est juste que j'avais pas de droppeur pour vous montrer. Sinon, comme j'ai dit, la technique pour cacher en dessous des herbes, en -dessous des arbres, ou dans les arbres du biome euh, cancer, donc le biome cancer qui est le biome où ce que euh, on était juste avant, euh, je sais plus dans quelle direction, mais le biome où ce que vous avez vu avec les gros arbres. Donc voilà, c'est mes trois mes techniques, et euh, la bonus quatrième, pour pouvoir euh, faire des bases impillables, BP perso, hein, c'est pas des bases épiables, c'est vraiment des bases personnalisées Ou des petites BP, des petits stockages de coffres où On peut mettre environ une vingtaine de coffres Ça dépend des enfants Mais par exemple, en dessous des arbres, comme je vous ai montré Vous pouvez faire un truc comme ça Par exemple, même sur un arbre comme ça, vous pourriez le faire Vous mettez trois coffres, comme ça Trois coffres, 1 de 3 de haut, vous mettez un on ici à l'extérieur, vous minez toujours les l'équivaloc et puis voilà, le tour est joué. C'est que c'est les bases quasiment impossibles à trouver et ça, vous voyez, ça c'est une bonne petite montagne aussi pour euh, faire le bug. Elle là-bas aussi pour faire le, ma, la troisième technique, c'est aussi c'est une très bonne montagne parce qu'elle est un peu bizarre, en haut de la montagne, personne ne va suscepter qu'il y a quelque chose. Là, je veux dire aussi, je veux dire là aussi, ça, euh, celle-là ici, c'est quand même bof pas la meilleure, mais ça reste une bonne pour faire une petite base. Il euh, y a plein, plein, plein d'endroits, les amis, sur la map que vous pouvez exploiter. Promenez-vous, même si vous êtes proche du spawn, il y a personne qui va suscepter euh, la base que je vous ai montré, la troisième. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous, vous présenter aujourd'hui, les amis. Je voulais vous donner un petit tutoriel, parce que comme vous, comme moi, euh, je, me, moi je me fais toujours piller euh, quand je fais des skybase ou je fais des bases comme ça. Je voulais vous présenter trois types de bases que je me suis jamais fait piller en les utilisant. Donc, si vous vous souvenez, la version 7, je l'avais faite à peu près à la troisième semaine de la version 7, et euh, cinq mois après, quand la version a été Terminé, je me suis reconnecté pour aller voir le stuff qu'on avait, si on avait été pillé, etc. Et on n'était pas pillé, c'est moi qui l'ai détruit moi-même le dernier jour du serveur, euh, ma Skype, ma, ma BP. C'est euh, voilà. euh, tout ce que j'avais à vous dire les amis, je vous aime tous du plus profond de mon cœur. Et je vous souhaite à tous euh, une merveilleuse euh, saison 2 sur ce qui est PAP, en espérant que votre balle ne se fasse pas piller. C'était icon et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!